une bonne fête de fin d'année et surtout si vous avez des personnes chez vous qui ont bu de l'alcool ne les laissez surtout pas partir on dit que quand on aime bien quelqu'un on le retient donc retenez-les chez vous et laissez-le partir demain matin donc les amis aujourd'hui je veux vous parler d'une plante qui produit de l'ucérine comme un fou il va nettoyer le rein et réguler la pression artérielle il faut savoir que sur notre planète, il existe d'innombrables plantes parmi lesquelles nous connaissons certains qui peuvent être considérés comme vraiment miraculeuses, car elles contiennent deux substances qui nous procurent des avantages impressionnants. Que ce soit pour le corps ou pour notre santé, sans aucun doute, la nature a la bonne réponse à chaque besoin, le vôtre et pour notre santé. Parce que chaque plante contient des propriétés spécifiques qui semblent être conçues spécialement pour nous, il est important de connaître chacun de ces propriétés, en particulier les plantes les plus courantes que nous pouvons obtenir dans un jardin ou facilement dans un magasin, afin que nous puissions comprendre leurs effets et leurs bénéfices pour notre corps. Pour Augmenter votre sensibilisation, je veux vous parler d'une plante simple et miraculeuse qui est souvent utilisée comme épice pour donner de la saveur au plat. Cette plante, c'est laurier. Vous savez maintenant que les feuilles de laurier ne sont pas seulement de grandes épices, mais elles peuvent également guérir certaines maladies de notre corps. Voici une liste des maladies que vous pouvez traiter avec Laurier. Si vous avez des problèmes de nerfs, des problèmes de dos, de faiblesse, de la sciatique, de douleur, si vous manquez d'énergie, si vous avez de la migraine, de mal de tête, si vous avez des symptômes, de la trigue prémenstruelle, de problèmes de dépression, des infections cutanées, épuisement, rétention d'eau, otite, contraction de, dans le muscle et le nerf. cette plante peut vous aider à le traiter une seule façon de profiter de tous les avantages de cette plante mettez cinq feuilles de laurier séchées dans une casserole rajoutez un litre d'eau faites le bouillir à feu douce durant quelques minutes une fois que vous avez fini de le cuire, fermez la casserole et laissez refroidir, refroidir votre boisson vous pouvez consommer cette boisson le matin à l'estomac vide et le soir au coucher les amis cette boisson va vous aider à traiter beaucoup de maladies comme ceux de la lisse que je viens de vous citer précédemment donc voilà vous allez vous sentir beaucoup mieux votre santé va vraiment être améliorée vous allez vous sentir plus dynamique et moins épuisé. La fatigue va disparaître. Et vraiment, vous allez être vraiment impressionné de ces bienfaits de cette plante. Voilà pour cette vidéo les amis. Je vous invite à vous abonner si vous ne faites pas encore partie de cette belle communauté. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir automatiquement chaque vidéo que je dépose en ligne. Et je tiens à vous dire une joyeuse fête de fin d'année à vous tous. Et vraiment, je vous retrouve tous l'année prochaine en bonne santé. Et surtout, il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui vous aime énormément, c'est Jésus. Il a donné sa vie pour chacun de nous. Pour l'année 2020, je prie qu'il vous donne la santé, la persévérance, l'amour, la foi. Et vraiment, gardez votre espérance en lui. Je vous fais des gros bisous à tous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.